Et yo tout le monde c'était Ridil, on se retrouve pour un petit Halo News, alors euh, bon vous avez vu on était sage pendant le mois de janvier, mais c'est normal puisque le mois de janvier en général c'est un mois qui est relativement pauvre euh, en activité et en news, et donc là on arrive sur février, euh, la communication devrait reprendre pour euh, Halo et pour euh, le jeu en général, et nous, nous allons commencer à reprendre notre activité, alors on revient pour faire un petit point sur la TMCC, alors on a deux petites news qui vont nous intéresser. Une première qui fait euh, le point sur le développement euh, du portage PC de la TMCC, et une autre concernant la mage du système d'XP. Euh, si vous avez un petit peu poncé le multi, je pense que celle-ci ça fait longtemps que vous l'attendez. Alors commençons sur les infos intéressantes au sujet de la TMCC PC. Alors on apprend quelques petites choses sur tous les halos de la compilation, on va commencer par Halo Reach, on a quelques petits détails sur la forge et le cinéma. Clairement on n'apprend pas grand chose si ce n'est qu'il y a le support de contrôle clavier souris, de l'ATH, d'options de forge et de cinéma dans le menu pause. Bon pas grand chose mais ce qu'il faut en retenir c'est que les équipes de dev continuent de bosser sur Halo Reach et donc que la mise à jour qui est censée apporter de nouveaux items en forge est toujours dans les clous et qu'on s'en approche petit à petit. On va passer à Halo CEA qui a l'air assez bien avancé et on apprend notamment qu'il y aura euh, le support des modes ou encore l'ajout des vidéos des terminaux même s'il n'y a pas que ça qu'on apprend. Euh, je pense que l'on peut s'attendre à une sortie dans le courant de mois de mars euh, sur ce jeu là étant donné que le planning avec les autres jeux de la TMCC et la sortie d'Halo Infinite en fin d'année risque d'être très serré même s'il se garde bien de communiquer là dessus. Alors passons à Halo 2 et Halo 2 Anniversary, alors là ils sont vraiment sur des mises à jour de fond puisqu'ils sont sur le support du FOV ou encore le support de différents formats d'image, la définition de spécification pour PC ou encore le support du mode Forge pour Halo 2 Anniversary. On voit qu'ils sont moins avancés puisque ça ce sont vraiment des fonctionnalités techniques, c'est vraiment le cœur du jeu et donc euh, bon, c'est bien normal étant donné que Halo 2 doit sortir dans plus longtemps que Halo CE bien sûr. On enchaîne avec Halo 3 qui semble être un stade relativement équivalent puisqu'ils sont encore sur le support du FOV, ils sont en train de réduire des problèmes de latence ou du taux de rafraîchissement d'image. Là encore c'est du boulot quasiment sur le moteur du jeu donc on est encore loin d'une sortie. Passons à Halo 3 ODST, où on n'a pas beaucoup plus de détails, on se doute qu'ils sont quand même au même stade de développement, étant donné que Halo 3 et Halo 3 ODST utilisent le même moteur de jeu. Et finalement, on apprend qu'Halo 4 fonctionne sur PC, c'est déjà ça, et que des tests basiques sont en cours, donc on est très très très très loin d'une sortie finale du jeu. Voilà, bon ça on pouvait s'y attendre en même temps, c'est le dernier. Alors maintenant passons à la partie mise à jour de la TMCC, donc jusqu'à présent euh, le système était assez simple, vous gagnez des médailles qui vous rapportent de l'XP, vous êtes capé à 8000 en score perso et 8000 en score d'équipe, et vous avez un petit bonus de partie qui est proportionnel au temps de jeu, euh, Et évidemment euh, le score perso et le score d'équipe étaient doublés quand il y avait le double XP, donc il passait à 16000-16000. 16 alors ce système était relativement générique ce qui fait que certains Halo avantageaient clairement par rapport à d'autres puisque par exemple Halo 3 a beaucoup beaucoup moins de médailles qu'un Halo Reach ou qu'un Halo 4 par exemple. Alors pour donner un petit ordre d'idée, hein, euh, une très bonne partie hors double XP ça vous rapportait 20 000 points et une très bonne partie avec le double XP c'était 32 000 points. Il faut savoir que pour tout débloquer les éléments d'armure actuellement il vous faut plus de 10 millions de points ce qui fait qu'il faut faire plus de 500 parties. Voilà, ça vous donne une idée. Et il faut savoir que sur les forums d'Halo Punt euh, ça gueulait sévère, puisque ce système était jugé beaucoup trop dur à monter, euh, puisque là, on n'est même pas au troisième tiers, et il y en a plus de 10 qui sont de plus en plus longs. Alors, cette mise à jour semble être un petit peu une réponse à ce mécontentement, puisque le cap d'XP pour les performances et le travail d'équipe passe de 8000 à 12000. Ce qui fait quand même un gain de 50% ce qui est non négligeable par exemple en double XP la limite étant à 32 000 pour ces deux paramètres va passer à 48 000 ce qui est vraiment pas mal il faut bien le dire. Euh, L'essentiel de la mise à jour porte sur l'XP en baptême du feu puisque les médailles rapporteront globalement moins d'XP mais euh, le... L'XP augmentera plus vite en fonction du temps passé dans la partie, ce qui semble favoriser les parties longues et le lissage de l'XP entre les participants. Enfin, euh, le cap d'XP en BDF, en performance centrale d'équipe, passe de 8000 à 18000, ce qui est vraiment énorme, et ce qui devrait rendre le BDF viable en termes d'XP, puisqu'actuellement il ne l'était absolument pas, les parties étant très longues et la limite étant la même que dans les autres modes de jeu. Alors il y a des petits ajustements euh, au sujet d'autres médailles comme par exemple l'assistance IEM qui passe de la catégorie travail en équipe à performance ou alors encore frac de retour qui passe de performance à travail en équipe. Enfin bon bref des petits ajustements euh, si vous voulez voir la liste je vous invite à consulter l'article qui est en description. Enfin le communiqué à l'origine de ces informations mentionne aussi le retour du double XP à l'avenir et aussi la mise en place de défis qui permettraient de déverrouiller des récompenses enfin tout ça ça va dans le sens d'une évolution du système d'XP qui avait déjà été annoncé par le passé Alors voilà c'en est tout pour ce Halo News je tiens à souligner quand même qu'on est au début du mois de février et on a déjà eu plusieurs communiqués de la part de 343 euh, si vous n'êtes pas forcément coutumier des plannings, il faut que vous, vous rendiez bien compte que c'est tôt pour communiquer sur les jeux et qu'en général les éditeurs attendent mars. On peut mettre ça sur le fait que euh, cette année on va avoir plusieurs jeux qui, de la TMCC qui vont sortir sur PC ainsi que Halo Infinite. C'est une charge de travail absolument colossale pour 343 et on ne sait absolument pas comment ils vont réussir à tenir les délais et les plannings. Euh, on s'attend à avoir une actualité absolument énorme cette année sur Allo et des communiqués qui ne vont pas cesser pendant un moment. Donc, euh, écoutez, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bien entendu, vive Allo